bonjour à tous, c'est Yves enfant. aujourd'hui on se retrouve sur GTA San Andreas pour la première fois avec son de mon, de ma... sur ma voix j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et aussi adorer hop là je viens, là je vais spawn ici pour que je... pour que je fais mieux mettre à tête policier, on va se mettre en mode INVINCIBLE. Maintenant il va prendre de flamme. et on va... et ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est on va mettre KO dans la ville. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être un, un reportage important. Chaos et mais maintenant c'est le chaos dans cette ville ben alors on cherche quoi oh bon, on une nouvelle invention on va te faire cloner tu peux pas me frapper toi c'est bête ou quoi tu peux pas me tuer c'est bête ou c'est moi j'ai la gueule Oh mais comment je vais Tirer sur les autres moteurs On va prendre une tête là ça va être La oh. police cette... dingue Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh de la gueule. C'est sont bon C'est trop petits chemin On euh, euh, euh. bon. bon. est pas courus Qu'est-ce que vous pouvez pas rester J'espère que vous n'avez pas... J'espère que vous avez apprécié la partie 4 Là tu peux, là tu peux rêver. Là tu peux en rêver. Tu peux toujours rêver poteau. tu peux pas me tuer. Je suis invincible depuis le temps où j'ai rêvé. Et boom, vous avez vu photos, mais vous pouvez pas battre tes ah. Hop là Excusez-moi ah. <rire> Vous êtes tombé sur le pyjama, vous êtes, chemin. Vous êtes sur moi Un policier n'a pas d'un Hop uh -huh uh -huh après où va après oh non y a du gang du gang gang gang abandonné depuis longtemps. Monter bah dans mon bateau de pirat. Le trésor, il faudra. Je vais trouver le trésor. Ça, un Éliminé. Comme dans les hum Il les policiers des attaqués, toi t'es nul Allez viens gros ventre On va y aller dans les motins T'es prêt toi Allez Mets tes clacons Tu nous arrêtes Tu fais quoi C'est petit Tu fais quoi lui Tu fais quoi lui Tu fais quoi lui C'est la fin de la vidéo plutôt.